chose choses que, que dit Carlos, mais euh, dans, par exemple en Mexico, en, en Costa Rica, tu es de Costa Rica, en Équateur, les gens, les gens normaux de, de, de la rue, ils ne connaissent les armes, les, les traités, tout ça, ils ne savent rien. C'est-à-dire que c'est comme si pour eux, ils n'avaient aucun problème parce que c'est une chose qui passe en Europe. Euh, mais s'il y avait une conflagration nucléaire, touche à tout le monde. Et je pense que les citoyens, les citoyens, citoyens ils doivent connaître la situation. Bon, dis-toi, si en Costa Rica, le, les gens, des, ils connaissent. Non, euh, euh, la majorité. Eh, pas du tout, mais eh, le, le gouvernement de Costa Rica, par exemple, ils sont plus eh, très, très actifs eh, contre eh, eh, la guerre et eh, eh, pour le désarmement. Mm. Mais eh, eh, eh, sur le film, on a parlé de la campagne euh, de, des parlementaires, la campagne des, des, des cités et les, les, les maires. Euh, quand on pense, par exemple, en France, euh, et des, euh, la, la, la majorité de la gens et ils pensent que c'est un thème et, et, très grand, très grand, comme, comme Dieu. Et, et, et je, ne peux pas, je ne peux pas, comme citoyen et commun, et changer. et C'est ça qui est le militaire. Pas, je, je peux pas. Et parler avec Macron et lui dire euh, euh, pas utiliser les amateurs, non. mais si on, a, on on peut parler avec euh, ces parlementaires. On peut et euh, euh, parler avec euh, euh, la, euh, la municipalité, oui, la municipalité, <rire> avec euh, son municipalité et la municipalité. Alors et avoir une influence politique sur le gouvernement et c'est la raison pour laquelle nous avons et, lancé la campagne de Ican de et, la cité et supporter supporte les, et, le traité le traité pour l'interdiction nucléaire et Paris Paris déjà et, le supporte c'est une un une succès, une de la, la cité. Ce n'est pas seulement la, la meilleure, mère, mère, la mer, la mais c'est toute la cité. C'est une résolution euh, citadine de la municipalité. Et, et, et ça veut dire que, que, comme si Paris était seul, un petit pays, non et, et ça est significatif parce que ça déconstruit le symbole de, de pouvoir des armes nucléaires et ça veut dire aussi que la, la euh, volonté de l'agent est autre, et n'est pas euh, que l'agent veut utiliser les armes nucléaires comme pouvoir. Ça veut dire que le, le, le, les gens ne croient pas qu'ils sont plus sécures avec les armes nucléaires, non Et, et, et, et c'est une, une, une forme de fait de change, non ce n'est pas euh, euh, euh, une forme accessible à, à la gens, avoir euh, parlé avec euh, sa municipalité, sa, sa cité, et, et collectivement et faire des changes, construire ces stigmatisations qui va faire alors qu'un pays va changer et que la conception sur les armes nucléaires va changer aussi.